Bonjour, aujourd'hui la onzième vidéo de Pilates, je vais vous présenter euh, donc une figure qui s'appelle le One Leg Circle et en dérivée euh, donc avec un niveau un petit peu plus difficile, le Double Leg Circle. C'est un exercice qui engage euh, donc euh, les abdominaux, les lombaires et bien sûr la jambe en son entier puisque vous allez travailler avec une jambe si possible tendue en fonction de votre niveau. Donc, pendant tout l'exercice, il va falloir penser à, à bien inspirer par le nez, remplir d'air euh, euh, les côtes, donc devant, sur les côtés et derrière. Et surtout, euh, pendant l'exercice, et lorsque vous allez souffler, pensez à bien serrer, sphincter, périnée, transverse. Essayez de garder la neutralité du dos, ce n'est pas évident, donc il va falloir serrer bien fort les abdos pour ne, pour ne pas creuser le dos. Donc vous allez vous placer sur votre tapis, bien sûr, en déroulant tout doucement. Vous allez, en fonction de votre niveau, soit garder la jambe fléchie, et votre jambe va être tendue, donc, à la verticale. Sinon, cette jambe, si vous, voulez avoir, si vous avez un niveau un petit peu plus élevé, vous pouvez la garder tendue. Mais ça va peut-être vous faire cambrer davantage le dos. Donc, choisissez votre solution. Voilà. Pour commencer, c'est très bien d'avoir la jambe fléchie. Ensuite, donc le niveau supérieur, c'est le niveau où vous avez la jambe tendue avec le pied bien pointé. Le dos est bien allongé au sol. Euh, sinon, vous pouvez également fléchir la jambe. L'objectif, c'est d'avoir le genou bien au-dessus de, du, du bassin. Vous allez, donc, pour faire l'exercice, one leg circle. Donc vous allez faire un cercle. donc Soit vous allez passer sur le côté gauche. Soit partir du côté droit pour faire un cercle. Donc, on y va, on serre ses abdos et on revient en inspirant. Donc, je souffle et je reviens. Donc, si vous le faites, j'ai entendu, je pars un petit peu sur le côté gauche et je reviens en cercle. Je souffle, je résiste et j'inspire, je reviens. Je souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Ensuite, vous pouvez faire la même chose, mais la jambe va partir, au lieu de partir du côté gauche, elle va partir du côté droit. Donc, soit on, avec la jambe fléchie, je pars sur le côté et je reviens. Je pars sur le côté et je reviens. Donc, essayez de résister un peu. Je résiste et je reviens en faisant mon cercle. Je souffle. Et je reviens. Avec la jambe tendue, je pars sur le côté et je reviens. Inspirez, inspirez. On peut bien sûr agrandir si on veut le cercle. partir sur le côté et revenir un peu plus grand. Vous pouvez partir sur le côté et revenir un peu plus grand. C'est vous qui décidez. Si. On peut également, bien sûr, avec la jambe tendue, donc un petit peu plus dur. Donc, il faut serrer un petit peu plus fort ses abdos. Donc, à chaque fois, vous faites entre 8 et 10 exercices. Et bien sûr, on peut alterner les deux. C'est-à-dire qu'on peut partir sur le côté droit et en faire un du côté gauche. Partir du côté droit et partir du côté gauche. Et bien sûr, on alterne avec l'autre jambe également. Donc, on part sur le côté et on revient. Sur le côté, en soufflant et on revient. On souffle, on serre, on revient. Et si on veut faire dans l'autre sens, on souffle et on revient. Encore. Voilà. Une possibilité. On peut également, bien sûr, maintenant passer au double leg stretch. Donc le double leg stretch, mes deux jambes, alors soit fléchies pour commencer, et lui, ensuite, vous pouvez tendre les jambes. Donc, on part d'un côté et on fait un cercle pour revenir. On souffle et on revient. On souffle et on revient en inspirant. On souffle avec les jambes tendues. On part sur le côté et on revient en faisant un petit cercle. On serre bien et on revient. Encore, on peut agrandir le cercle si on veut partir sur le côté et agrandir. Ensuite, on change le sens. On peut également faire une fois, je pars à droite, une fois, je pars à gauche. Voilà, je vous ai proposé plusieurs possibilités, plusieurs variantes en fonction de votre niveau. Si vous pensez que vous avez trop la tête en hyperextension, vous pouvez rajouter un petit coussin ou une petite couverture sous votre tête. Pensez donc à, bien garder, donc à bien garder la contraction du ventre quand vous partez avec votre jambe à droite ou à gauche. Voilà. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Euh, je vous dis à bientôt pour un prochain exercice. Et portez-vous bien. Au revoir.